Ensemble, on va vous présenter un peu des origines du projet. On est là aujourd'hui, et on va revenir 4 ans en arrière quand même. Le... Euh, les objectifs qu'on sait, c'est au débat. Quand on a essayé, on va créer un projet e-sport euh, e dans les académies. Pour qui, pourquoi, quel objectif on va viser et quelles compétences c'est là qu'on va développer. C'est ça va essayer de vous présenter. Vous présenter la sélection des jeux que nous avons dans les établissements scolaires. Ça me paraît important. Et ensuite, on aura un focus sur ce qui se passe concrètement dans les idées. Avec les différents partenaires et ensuite ce qui se passe complètement, dans vais vous donner la place au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, on finira par la sur euh, les formations et l'accompagnement qu'on propose sur l'académie, avec les formations de la table et l'accompagnement des différents projets. Alors, plus d'élus, pas cette silence sommaire. Il faut repartir en arrière un petit peu. Euh, avant, de, avant de lancer l'idée du projet, on a un premier bon alors déjà, le premier constat à c'est que je suis joueur de jeux vidéo, et que dans ma direction, il y en a qui étaient joueurs de jeux vidéo, ils sont partis, et que, que j'ai des choses de jeux vidéo. Et donc, à un moment donné, c'est... Non, Stéphane, je ne te pas si Et que, du coup, on s'est dit, bah, finalement, c'est un loisir que nous avons. On s'informe plus ou moins sur les dossiers sports, sur, sur les compétitions de jeux vidéo. Et est-ce qu'on ne développe pas des compétitions sur ce qu'on jeu jeux vidéo Et après, on a commencé à se renseigner, donc c'est s'est rendu compte qu'il y avait de la de Bruxelles. Quasiment euh, tout le monde joue en blanc, 73% des Français jouent aux jeux vidéo, aussi bien hommes que femmes. Et ce qui si nous a surtout le plus surpris, peut-être, c'était la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, c'est fortement. Alors, si on fait un comparatif, le premier enfant chez euh, les femmes, c'est 30 ans. Donc, si on ramène à 39 ans, leur enfant en devant. Et leur enfant, du coup, est en classe avec nous. Donc, finalement, on a déjà des enfants, on a des élèves ont des parents qui jouent aux jeux vidéo, là où il y a 20-30 ans, c'était pas le cas. Alors, du coup, on s'est dit, bon, si on amène un projet de jeu vidéo dans une classe, ça va parler aux parents. Alors qu'il y a 20 ans, ça ne le leur parlait pas du tout. Et ensuite, vous avez eu la slide aussi avec Rémi, on est à la même source. C'est euh, les joueurs du sport, en fait. Alors, ce qui nous a intéressé, bon, je j'ai pas fait le découpage sur Rémi, c'est sur la petite ligne euh, en dessous, chez les 15-24 ans, c'est bien on... C'est bien. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'en euh, joueur grand public, c'est 26% des personnes, et plus on va dans les compétitions, bah, bah, plus le, le, le créneau 15-24 ans, augmente. On n'a pas les, les données sur les distances. mais <rire> on se doute que, vous savez, quasiment sur le même moyen, euh, c'est quelque chose qui croit, et ça va les intéresser. Donc peut-être peut plus grand public, plus jeune. Mais on se dire bah, bah, je ne suis pas avec mes amis, finalement, bon, pourquoi je ne pas dans les compétitions de jeux vidéo, pourquoi je ne me pas dans ces process-là. Donc, ça, c'était le constat de départ. Et ensuite, les origines. Alors, 2019, alors avant celui que j'ai inscrit, c'est celui je ne me je travaille encore en euh, J'ai eu une astronomie, je me suis rappelé qu'en fait, on avait accompagné Julien de Paule de qui avait organisé un tournoi e-sport, euh, e euh, non valide en fait. Donc c'était des collègues à la qui avaient accompagné un peu euh, tout, euh, tout ce dispositif-là. Et en 2019 de la même manière, ce nous a permis de rencontrer Rémi, euh, je une fois la raison que vous verrez rester comme dit, ce nous a permis de vous montrer que tout un réseau qui était présent à l'éval de vos c'est-à-dire que bah, vous étiez tous d'accord, c'est-à-dire que vous connaissez les fantaises, c'est-à-dire vous en scolaire. Ensuite, au mois d'octobre, de CNI des numérique a organisé une journée d'ateliers de sensibilisation pour trois collèges. Donc sur cette journée-là, c'était d'écouter où des élèves pouvaient discuter et rencontrer les streamers professionnels. On pu avoir des temps d'atelier de jeux sportifs, on a eu des temps d'atelier sur la conception du parlé on parlait réuni, être accompagné sur comment mettre en place un stream avec un streamer. Et un, aussi, il y a aussi un atelier sur la santé de bien-être. Si on ne joue pas d'un jeu de vidéo, il y a aussi des conditions physiques à avoir, côté nutrition, tout le côté activité physique, on voulait porter aussi. Et donc, suite à, cette, euh, à, à ce temps-là, on s'est réunis à la DAN, à l'examen des en se disant l'ordre a impacté trois collèges, euh, mais qui vont impacter des autres. Et elles sont prêts à plus venir, sur une seule journée, selon une semaine, dans un moment de bord. Ou est-ce qui ne serait pas intéressant, à un moment donné, de se dire et si on mettait des ateliers d'export dans les collèges directement Alors, pour le faire, on a eu une chance unique qui s'appelle le Covid. Alors c'est une chance parce que finalement ça nous a permis pendant un an de faire un travail réflexif et d'interviewer les bonnes personnes. C'est une bonne passion de les citer. Nicolas Boson, enseignant chercheur en stage et référent Isbonne qui alors, là, il arrive. Il arrive cet après-midi et qui fait partie de la DT50 français qui influence le sport en, en 2023. Donc quand même, pas n'importe qui pour nous. Il y a Lucette, qui est présent dans la salle, qui est une parente de joueurs et joueuses historique, streamer, et comment tu a dû coup, gérer chez les enfants quelque part qui ont, ont commencé à avoir de la notoriété, qui ont commencé à gagner de l'argent. Comment j'accompagne mon enfant qui joue aux jeux vidéo quelque part Et donc c'est vraiment un très grand soutien. Yeah. Romain Vincent, alors, qui est un enseignant en histoire géographique sur la Gaming Créteil, et que, euh, hein, qui, a, euh, qui a repris, qui a une thèse sur euh, le jeu vidéo et l'impact du jeu vidéo dans les apprentissages des jeux. Donc tu es plus dans le gaming. Et vraiment, j'ai à avoir cette espèce aussi. Est-ce que le jeu peut apporter euh, quelque chose en moment Il y a un neuro, un psychothérapeute, qui rentre, et qui vient dire que jeux vidéo n'aura pas vidéo, c'est celui que j'ai retenu, c'est facile. Et qui aussi utilise du coup le jeu vidéo dans ses processus pratiques de psychothérapeute. Donc ça nous a apporté beaucoup d'intérêt de, de, de, de et des méchancements que vous avez remportés tout à l'heure. Donc avec cet ensemble d'experts, a permis de se dire, D'accord, il y a un intérêt, on peut faire quelque chose avec le jeu vidéo et si jamais on va proposer un projet de sport, on a des éléments de réponse à apporter aux parents, aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux collectivités. Et donc, du coup, oui, le Covid a été une chance. C'est souvent on n'a pas pu gérer à la fois des établissements, des formations, à la fois des projets et euh, faire ce travail réflexif. Ce qui si nous a permis de, en 2021, de lancer la première expérimentation dans des églises avec trois collèges équipés. Et en 2022, on a trois collèges équipés, trois collèges sensibilisés et deux nouveaux collèges sur le Val qui ont été équipés aussi. Euh, bon, bonjour à tous, vous les appelez, ça peut être utile euh, bonjour à tous, donc moi j'ai parlé des objectifs, euh, Rémi en a cité quelques-uns déjà tout à l'heure, évidemment que dans, le, dans la partie pédagogique on va retrouver un certain nombre de ces objectifs, euh, si je les prends dans l'ordre, hein, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation, euh, les objectifs qu'on se fixe avec la sensibilisation, c'est comment apporter un cadre finalement euh, de jeu aux jeunes, aux jeunes joueurs qui jouent parfois à certaines heures, qui dépassent le nombre d'heures on va dire qui pourraient être satisfaisants. Donc tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, euh, la façon de jouer aussi, la façon de se comporter sur, dans, dans le cadre des jeux, tout ça, on va le rentrer dans un objectif de sensibilisation. Euh, je vais inclure dans cette sensibilisation aussi, bah, quelque part, les parents. Parce qu'on va en parler de plus en plus, vous verrez tout à l'heure dans la présentation qu'on a fait des, des temps de sensibilisation dédiés aux parents et ça me paraît important de ne pas les oublier dans cette, dans cette partie sur le jeu vidéo. Euh, bien évidemment la phase d'orientation, Rémi vous a présenté de manière furtive une jolie carte d'orientation euh, avec tous les métiers euh, qui, ont lien, qui ont en lien avec le monde du jeu vidéo. Donc évidemment que sur le versant pédagogique et dans les établissements scolaires, vous avez dû entendre parler du parcours à venir, de l'orientation qui va prendre place maintenant dès la cinquième dans les établissements auprès des jeunes. On a un vrai appui pour déterminer, travailler sur les métiers avec les jeunes et éventuellement sensibiliser, accompagner vers peut-être pourquoi pas un futur métier dans le monde du jeu vidéo. Euh, ensuite, la mixité, un sujet dont on parle beaucoup. Euh, dans le monde du jeu vidéo, on l'a vu sur la, la première slide, hein, euh, les joueurs sont autant joueurs que joueuses quand on est dans un monde de, de loisirs et dès qu'on gravit un petit peu l'échelle et qu'on veut se rapprocher du monde professionnel, euh, il y a une grosse déperdition des joueuses et donc ce thème-là, euh, comme on l'aurait dans les filières technologiques un petit peu finalement, euh, le thème de la mixité se retrouve dans, dans les objectifs qu'on peut se fixer. Euh, tout ce qui concerne l'inclusion, on vient d'en parler. Il y a déjà eu une belle expérimentation euh, à vos créations. Euh, on se rend bien compte que le jeu vidéo est ouvert à tous, que tout le monde peut jouer, que tout le monde peut être compétitif dans le jeu vidéo et avoir sa place. Et c'est vraiment un, un point qui est là aussi central euh, et qui est presque incontournable. Euh, le climat scolaire. C'était un des objectifs. On essaie de, de, de se dire qu'avec le jeu vidéo, comme on rentre sur le terrain des adolescents, on a peut-être là euh, un lien et un levier favorable pour générer de l'accrochage scolaire, pour faire en sorte que les jeunes viennent, viennent peut-être plus facilement dans l'établissement, parce qu'on a parfois des jeunes qui ne viennent plus du tout. Et euh, on verra tout à l'heure qu'en effet, c'est un levier intéressant à, à creuser. Et puis, euh, la sociabilisation. La euh, sociabilisation. Ben on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ne jouent pas comme on jouait il y a 20 ans. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui viennent dans le monde du jeu vidéo parce qu'ils rencontrent des personnes, parce qu'ils se retrouvent entre eux. Et on est loin de l'image qu'on a de, du jeu vidéo d'avant, on va dire, dans le sens où euh, l'image qu'on a, c'est quelqu'un de renfermé dans sa chambre, en train de jouer tout seul, dans son coin, et qui n'est pas du tout dans la communication, et qui n'est pas du tout dans l'échange. Et tout ça, ça a bien nettement évolué. Et c'est sur ce versant-là qu'on peut avoir vraiment un, un plan d'attaque, on va dire. Euh, les compétences, on va le faire à deux voies. On, on, on, vous allez en reparler cet après-midi, enfin euh, Nicolas Beson surtout va en reparler de son côté aussi. On va passer assez vite sur, sur cette partie-là, mais en fait quand on commence à réfléchir et à creuser un petit peu le sujet hein, du, du monde du jeu vidéo, on se voit qu'on a beaucoup de, trans, de compétences transverses euh, sur lesquelles on peut travailler avec les jeunes. Je ne parle pas de compétences disciplinaires, on est vraiment sur euh, des éléments qu'on va pouvoir réinvestir, réutiliser et travailler avec les jeunes. En étant dans le domaine du jeu vidéo. Les trois premiers rejoignent tout de suite ce dont je viens de vous parler, le climat scolaire, avec la persévérance, la motivation, l'engagement. On voit très bien qu'un euh, jeune, quand il joue au jeu, il a un objectif, il veut gagner, il veut être le meilleur, il veut performer et euh, bizarrement il n'a aucun souci pour euh, se mettre en condition, pour euh, progresser, pour euh, rebondir sur ses erreurs, sur ses défaites et revenir et continuer et avancer. Ce qui est un petit peu moins le cas quand on est dans une salle de classe, face aux exercices qu'on peut proposer aux élèves qui ont parfois du mal à être en réussite. On a là euh, peut-être un moyen de faire un rapprochement entre euh, ce qui se passe dans le jeu vidéo et dans la salle de classe. Euh, pareil avec la gestion de l'attention. Euh, on voit bien dans les ateliers qu'on qu mène au quotidien, on voit bien que les jeunes sont très, très attentifs aux consignes qu'on leur donne. On voit bien qu'ils sont capables de, de rester focus sur une partie suffisamment longtemps pour, euh, pour être justement le meilleur, pour gagner, pour progresser. Et euh, là aussi, ça fait un des critères sur lesquels on peut travailler pour éventuellement ramener les élèves à avoir une attention peut-être plus soutenue en classe. Et on sait que certains jeux vidéo favorisent euh, cette attention. Euh, respect des règles, bon là ça parle de lui-même. Lui on travaille des règles dans le sein des clubs sur lesquels euh, les élèves vont évoluer. Les règles de la vie courante, les règles de la vie en général. Donc là aussi, on a un terrain, un terrain de, de réflexion. Et puis moi, le dernier point qui, qui me tient assez à cœur, parce qu'on parce qu le voit au quotidien dans les ateliers animés par, par Arma Team, euh, bah, les jeunes, quand ils sont face aux jeux vidéo, et puis on, si on est tous un petit peu joueurs peut-être dans la salle, il y a des moments quand on perd, on n'est pas content du tout. On a tendance à envoyer valser la télécommande ou à sortir des, des, des mots pas forcément florissants. Euh, et là, on a tout un travail autour des émotions à, à faire avec les jeunes. Et justement, ça permet justement de se dire on va pouvoir tempérer certaines réactions, on va pouvoir expliquer aussi, certaines fois, euh, l'emportement de certains élèves. Et euh, pourquoi pas imaginer qu'en classe, ces comportements sur lesquels on aura travaillé, alors ce n'est pas instantané, c'est du long terme, euh, auront une répercussion sur le comportement des élèves en classe. Donc ça permet de, de se projeter un petit peu aussi à ce niveau-là. Deuxième partie, alors ça c'est pour toi. Je vais garder les appels. Pour compléter la partie placé sur les compétences de, du 21e siècle, l'objectif surtout du travail qu'on essaie de faire avec les enseignants qu'on accompagne, c'est l'explicitation. Comment, lorsque je sors de l'atelier, je permets à l'élève de continuer à gérer son attention, gérer ses émotions, respecter les règles du collège, les règles de la presse, etc. C'est tout un travail que nous on essaie de suivre et nous on essaie de créer avec les différents enseignants. Des moyens et des leviers pour permettre l'observation de tout ça. Donc, un, un autre système, d'autres compétences qu'on vise, ce moment, ça serait une compétence du 21ème siècle. Il y en a cinq, la collaboration, quand le jeu dit comme le je les gens, c'est qu'il y en a cinq contre cinq. On a fait de monter une équipe, chacun a un rôle dans l'équipe, et on doit s'entraîner au sein de l'équipe pour pouvoir performer, pour pouvoir gagner. Si je ne le fais pas, si ça, je ça fonctionne pas. Après, si on prend des jeux qui sont. Jouer en 1, je vais peut-être jouer tout seul, mais à un moment donné, je vais partager, on va regarder jouer, on va me dire, ah bah tiens, là t'as peut-être une arme, tiens, moi j'aurais fait comme ça. En fait, ils vont continuer à collaborer, même tout seul. Et donc, c'est ces temps de discussion interne dans un club qu'on va chercher à avoir pour porter cette collaboration. Créativité, c'est une notion, surtout. De stratégie, c'est comment je vais inventer une stratégie qui va me permettre de m'emporter. Si je joue tout le temps de la, même façon, de la même façon sur une partie, à un moment donné, mon adversaire va peut-être apprendre la stratégie, va comprendre ce que je fais. Si j'innove pas, si je ne vais pas en sur ce que j'ai envie de faire, eh ben, on va comprendre mon intention et on va, on va mettre tout en place pour que je n'y pas. Donc il va falloir créer, continuellement créer. Pour ça, on va commencer le un dans le principe. Résoudre des problèmes la partie qui fait peur aux élèves quand on a une résolution de problème en mathématiques, finalement lorsqu'ils n'arrivent pas à franchir un niveau dans, dans Mario, dans Mario Carton, ben, ils vont apprendre à analyser le problème, problèmes, essayer de tester des stratégies, voir laquelle qui fonctionne. Est-ce que je peux la répéter Et finalement, quand on va retrouver le même problème trois, quatre semaines plus tard, mais ils auront déjà acquis, ils vont reconnaître le motif du problème, de l'obstacle à passer, et, mettre, et donc euh, le résoudre plus facilement et gagner du temps là-dessus. Tout ce qui est à Donc, force d'information. Je ne suis ouais. pas si heureux. En fait, finalement, on va utiliser des outils numériques et on va utiliser tous les concepts de la force informatique. Donc, on va bricoler, on va faire un truc de logique, on va débugger. Je en vous fait, rappelle, tout ça, ça, on peut l'expliciter auprès des élèves. Et enfin, l'esprit critique. À chaque fois, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Il faut tout le temps que j'analyse ma pratique et que je puisse entendre des critiques d'observateurs pour pouvoir continuer à progresser. Et il faut que je suis apte à l'entendre aussi. Si je ne peux pas l'entendre, ça ne fonctionne pas. Je reprends le relais. Vous connaissez tous évidemment le CRCN, le cadre des références des compétences numériques. PIX, vous en avez au moins entendu parler, euh, ben on se rend compte en effet que du coup dans la pratique des élèves au quotidien, le fait de manipuler tout simplement du matériel informatique fait que on va pouvoir retrouver un certain nombre de compétences qui vont être travaillées euh, au quotidien dans les ateliers. Euh, tout ce qui est information et données, euh, les élèves s'inscrivent sur des sites, manipulent des données sans s'en rendre compte, on va pouvoir pointer justement ce, ces éléments-là de, de gestion des données. Euh, tout ce qui est communication, bah Cyril l'a un petit peu dit, mais c'est vrai que dans certains jeux, comme League of Legends, où on joue à plusieurs et on joue en équipe, euh, on est obligé de euh, partager, de communiquer. On a tous un rôle différent à tenir, et les jeunes doivent évidemment partager et euh, faire preuve de stratégie. Et à ce moment-là, la communication est le nerf de la guerre. Euh, tout ce qui est création de contenu, on a des jeunes qui ont... Euh, qui ont, on va dire, une appétence pour tout ce qui est contenu et tout ce qui est euh, euh, média, euh, qui eux auront envie plutôt d'être dans la conception ou la diffusion d'informations par rapport aux parties qui sont jouées. Euh, on en parlait récemment avec un jeune, un euh, Rémi qui était tout seul avec son micro à vouloir faire du stream et à commenter des parties de jeu. Il avait un, un, un, un, une personne qui, qui le regardait qui le suivait, mais il était très satisfait, il était content de pouvoir faire son stream et d'avoir conçu quelque chose à ce niveau-là. Euh, après, on ne peut pas se passer des thématiques comme la protection et la sécurité ou l'environnement numérique, protection et sécurité, on en parle beaucoup en ce moment, n'est-ce pas euh, Donc c'est une des thématiques phares et c'est vrai que euh, bah dans le monde du jeu vidéo, et en particulier dans les établissements scolaires, euh, on a cette problématique de donner accès à des sites qui ne sont pas forcément hébergés sur le sol français et on peut du coup euh, là aussi sensibiliser les jeunes à cette particularité-là et à la sécurité. Euh, environnement numérique, ça rejoint un petit peu la gestion des données et le monde dans lequel on évolue, mais aussi euh, le fait que euh, on y a assisté la dernière fois, les jeunes s'installent pour une partie, veulent communiquer justement, et donc le matériel ne fonctionne pas. Donc là, on va aller plutôt traiter sur, euh, travailler sur comment fonctionne un ordinateur, euh, comment les ordinateurs communiquent entre eux, et là on a des aspects qu'on va pouvoir traiter en effet dans nos programmes euh, disciplinaires aussi. Je sélectionnais, je crois que c'est pour toi ça. Ah, tu vas pouvoir regarder hein, parce que après c'est toi qui enchaînes. Hein. Oui, oui. Alors ah, voici la liste des jeux que nous avons sélectionnés. Alors, enfin, je euh, c'est pas Olivier, bon, c'est tout un collectif. Euh, on travaille avec des collectivités, on travaille avec euh, des partenaires thermatiques. Et, et puis euh, avec la dame, c'est vraiment ce truc -là qui ont fait la sélection. Donc là, c'est vraiment un sur Arpatine, sur des jeux qui sont vraiment sportifs. Et qui sont facilement déployables et sur lesquels on va pouvoir remixer le plus d'élèves possibles. En fait, si on va sur un jeu trop complexe ou trop expert, on va les perdre Là, le plus expert d'entre eux, c'est du le Love Legends. Parce que c'est vraiment du 5 contre 5 et ça demande un, un équipement et un entraînement un peu spécifique. Mais pour déjà faire entrer des élèves dans cet atelier Peace on va utiliser des jeux plus grand public. Alors, ceux qui fonctionnent énormément. Dans les ateliers, c'est qu'entre nous, on a une PS5, on a FIFA 2023 dessus. Ben, bizarrement, on a, pour se caricaturer, 90% des garçons d'établissement de scolaire qui viennent, et les filles ne viennent pas pour FIFA. Mais par contre, on va mener des jeux plus grands publics, sportifs plus grands public à plus petite échelle, Mario Kart ou Super Smash Parce que ça permet de jouer un petit peu en équipe et un peu d'apprentissage. C'est quelque chose qui tourne très rapidement. Une partie, c'est des 15 minutes maximum, donc on peut euh, faire une rotation, avoir ce petit peu de de conservation qu'on cherche, euh, plus rapide. Alors que Ligue une partie League of C'est une partie basse c'est 40 minutes, euh, ça peut monter jusqu'à une heure, et par 10 ça peut faire quand c'est un peu euh, tendu entre les deux équipes. Et ensuite on a euh, deux jeux de voiture, alors, euh, trois jeux de voitures quelque part, Forza c'est vraiment de la simulation euh, de course, euh, Trackmania c'est des petites courses euh, très rapides en 2-3 de minutes normalement le jeu de la manipulation, Hero Cat c'est un match de foot avec des voitures. On sort un peu du FIFA, mais on a cette thématique-là de la manipulation de la voiture, ça se fait en équipe, c'est des matchs en 3 contre 3, on doit créer une équipe, on doit collaborer, etc. C'est assez, assez rapide et facile à mettre en place. Tous les jeux que nous avons sélectionnés, on respecte les normes de pé-équipe pour nos élèves, c'est-à-dire qu'on va pas chercher des jeux 16, et des jeux de jeu tissus tissu, Bien sûr, on ne prend plus bien attention à ça. Et on essaie de sensibiliser les jeunes sur les jeux. Actuellement, dans nos ateliers, nous n'avons pas de pas. Mais Par contre, un des jeux, ici, très apprécié des jeunes, ce sont les FPS, donc les jeux de tir à la première personne. On voulait mettre en place Splatoon, donc c'est un jeu de tir, mais de paintball quelque part, pour aller plus loin, qui est du p 7, je donc, on pourrait mettre en place, mais les configurations et le matériel ne nous permettent pas de mettre facilement en place un atelier, sans passer par un abonnement Ensuite, tous ces ateliers-là, tous ces jeux-là vont tourner sur différentes machines. Donc, on a des ados Switch, on a des PS5, et on a des PC de bien Et Là, c'est le gros travail que nous avons en train de faire, c'est, avec la collectivité, c'est comment je peux déployer tout ce matériel dans une salle. Parce qu'il y a des contraintes électriques, il y a des contraintes euh, d'internet, de câblage, etc. Donc tout ça c'est aussi un volet euh, bon, pour, euh, pour pouvoir l'accueillir. Comment je sécurise ce matériel-là dans ma salle, pour éviter, voilà, quand on dit euh, je vais caricaturer encore, mais je ne vais pas les stigmatiser, nous on a lancé un peu là, si on dit on met euh, 5 PS5 au dans les quartiers difficiles de euh, bureau, on peut ça puisse être sécurisé pour éviter de se dire, tiens, une personne n'arrive en avant, celui qui en a 5 dans le collège, euh, j'y vais donc en fait, tout ça, toute la sécurisation, on la prend en compte aussi. Et ensuite, on essaie de lever des points de RGPD, parce que sur League of Legends, et Trackmania et Rocket League, ce sont des jeux qui se font en ligne, ce sont des fric ou Et donc du coup, les sont en train de nous gérer, avec le DPD académique, la notion de RGPD. c'est comment je peux permettre à des élèves d'avoir un compte et de jouer à League of Legends dans les établissements scolaires? Donc au moment, on vient avec lui, on crée des comptes dédiés à l'atelier, et s'ils ne sont pas de mais notre DBD est aussi un joueur, nous et donc il veut vraiment nous aider à mettre en place, à lever ces Et ensuite, nous, les côtés de côté, filtrage avant, bon, avec tous les, tous les établissements scolaires l'air sont filtrés, etc. Donc quand on leur dit, bah, pour jouer à League of Legends, il faut aller sur un serveur qui n'est pas forcément en Europe, on ne peut pas s'assurer qu'ils sont en Europe, bah, on a déjà un filtrage interne à mettre en place. Donc ça, sur le 70 et sur le 95, on a pu lever, on a travaillé vraiment avec la collectivité, les techniciens de la collectivité pour voir comment mettre en place, mais c'est pour ça qu'on a retardé d'un an le de déploiement de la choix de nouveau Et donc maintenant, on va faire un focus vraiment sur chacun des ateliers, sur comment cela se passe dans chacun des départements. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Bien évidemment, à la fin de la présentation, vous pourrez nous poser les questions, parce que ça va peut-être susciter des questions. Donc les dispositifs académiques. Je vais commencer directement par le dispositif du 78, donc des Yvelines. Comme vous pouvez le voir dans le petit cadre en haut à gauche, tous ces dispositifs ils n'ont pu voir le jour que parce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a les partenaires qu'on a cités tout à l'heure, Gaël Hossène, Rémi Chanson, Nicolas Bézombe, qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés à choisir l'étude de jeu aussi. Et puis euh, bah, Rémi à sa société, Arma Team qui intervient pour nous accompagner dans l'animation de ces séances de jeu, pour qu'on puisse, on parlera de la formation à la fin, mais qu'on puisse nous aussi monter en compétence en termes d'animation et de conseil auprès des jeunes, et surtout avoir le bon, le bon discours, le bon langage adapté. Euh, et puis, on a euh, dans, dans les deux cas hein, euh, le département, euh, là dans ce cas-ci, euh, si, Seine et Lille Numérique, qui nous a accompagnés et qui a piloté tout ce qui est déploiement matériel et technique dans les établissements. Euh, et donc, on travaille tous en, en synergie euh, pour pouvoir faire avancer ces projets-là. Donc ce, ce projet euh, concernant les e il a débuté l'année dernière, 2021-2022, euh, avec euh, en effet plusieurs petits problèmes de technique de lancement, une période un peu compliquée pour avoir euh, du matériel en temps et heure. Donc tout ne s'est pas amorcé comme on l'imaginait au départ. Normal, un nouveau projet, une expérimentation, ce ne serait pas drôle si euh, tout fonctionnait dès le début. Euh, donc voilà, donc du coup, on a pu équiper des salles euh, dans trois établissements. Donc euh, un collège au Muro, dont on parlera avec un petit retour d'expérience tout à l'heure, euh, un établissement à Trappes et un établissement à Château. Donc ces trois collèges, pour qu'ils puissent être dotés, euh, il y avait un cahier des charges de poser dans le sens où on a besoin d'avoir une salle sécurisée, on a besoin d'avoir une salle équipée en prise réseau, tout simplement pour pouvoir connecter les machines. Et euh, on a aussi besoin, ça c'est le côté matériel, mais on a aussi besoin d'une équipe d'adultes, je, je vais regrouper, adultes, ça peut être des enseignants comme des AED. D'ailleurs, on, on aime bien privilégier une mixité, donc euh, différents types d'adultes et de profils qui peuvent accompagner ces projets-là. Euh, et si on n'a pas cette équipe d'adultes qui sert de relais dans l'établissement, c'est vrai que ça peut être vite compliqué d'installer les choses. Euh, et ensuite, les ateliers dont on a parlé, les temps de sensibilisation qui se mettent en place grâce à la société Armatim. Temps de sensibilisation, temps d'ateliers, euh, avec pour objectif, on est quand même dans le monde du e-sport, d'avoir une compétition en fin d'année où les établissements vont pouvoir se rencontrer. Je reviendrai dessus aussi après. Alors, concernant justement les ateliers, euh, donc Rémi pourra en parler aussi bien que moi, puisque lui-même anime des ateliers et suit les ateliers depuis le début. Euh, et donc, c'est quand même sa spécialité. <rire> donc, le fonctionnement des ateliers, il est découpé de cette manière-là, c'est-à-dire que les élèves n'arrivent pas uniquement pour jouer. Eux, ils viennent dans leur tête en se disant « J'ai viens faire du FIFA ». Mais il y a un petit temps quand même où ils s'installent au milieu de la salle et on prend ce temps justement, on profite du fait qu'ils soient tous ensemble pour jouer aux jeux vidéo, pour leur faire une petite sensibilisation. Justement, vous avez vu certaines slides tout à l'heure, on revient sur l'hygiène de vie, on va reparler de l'histoire du jeu vidéo en soi, pour voir un petit peu où ils en sont au niveau culturel aussi. Euh, l'évolution du jeu, du jeu vidéo, questionner le pourquoi aujourd'hui on arrive à jouer à des jeux de plateforme en ligne, euh, alors qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, c'était encore compliqué. Euh, toute l'évolution technique qui va avec. Et puis, euh, bien évidemment, on leur parle des métiers. Alors, peut-être pas dès la première séance, ça peut être sur d'autres séances, mais on aborde progressivement tout un tas de thématiques, celles qu'on a citées depuis tout à l'heure, pour les faire évoluer aussi, pour travailler autre chose que le simple jeu vidéo. Euh, donc ces temps d'animation, soit on a des ateliers qui sont sur des après-midi, donc on a différents fonctionnements, c'est-à-dire que les établissements étaient libres euh, de choisir leur organisation, soit on a des ateliers qui se passent sur un après-midi avec des rotations toutes les heures et des élèves qui sont inscrits et, et qui viennent profiter de ce, ce temps-là, soit sur des créneaux d'une heure et demie avec donc un autre type de rotation et d'autres jeux, d'autres voilà, travails qui peuvent se, se mettre en place. Et puis après dans certains établissements, on a maintenant une évolution vers des ateliers en périscolaire. Donc avec des créneaux, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Donc les établissements ont toute leur autonomie à ce niveau-là. Euh, L'objectif quand même derrière tout ça, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin d'enseignants et d'adultes référents. On a envie de, de, de, de concrétiser et d'avoir une équipe de référents e-sport pour euh, en gros porter la bonne parole, c'est-à-dire pas venir juste dire on vient jouer aux jeux vidéo, mais on va... Euh, apporter une culture supplémentaire, apporter une connaissance supplémentaire aux jeunes, et puis surtout travailler des objectifs spécifiques qui seront en lien avec euh, la pédagogie, avec l'enseignement, et qui pourront déteindre, entre guillemets, sur euh, les enseignants peut-être de l'établissement, et sur une pratique vidéoludique dans l'établissement. Je crois que je te laisse la parole maintenant. <rire> donc, euh, donc Sourir donc collègue de, de SVT, enseignant euh, au Collège Paul Verlaine-des-Mureaux, un référent également e-sport, donc je pense que le, le mieux c'est d'avoir un retour de terrain <rire> directement. Je laisse la parole. Donc il m'a présenté le, le projet e-sport puisque j'ai la chance que, de, de connaître Olivier et Cyril depuis un moment sur d'autres projets. Et, euh, mais j'étais toujours dans ma tête sur cette idée de, de carotte. Pour être très franc et transparent, c'était voilà ça va être un moyen de faire venir les élèves décrocheurs et, euh, et euh, d'avoir un un peu, voilà, à moins de pression. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà la première chose, ce ne sont pas que les élèves en difficulté qui jouent à des jeux vidéo. Donc déjà sur les élèves demandeurs, vous avez tous les profils et tous les âges de la 6 à la 3 Effectivement plus de garçons que de filles. Et on s'est retrouvé avec un premier problème, comment gérer la demande Puisque vous avez effectivement une forte demande, alors surtout FIFA. Effectivement FIFA, il a du succès. Euh, et donc euh, il a fallu réfléchir. Alors sur les deux, sur les deux années, il s'est passé des choses assez différentes. La première année, comme ça a été expliqué avant, on était sur une année de sensibilisation, donc on a fait en sorte de faire découvrir le e-sport à, à toutes les classes euh, du collège et, euh, et à nous par la même occasion. Euh, et sur la deuxième année, celle dont je veux parler, là on a un projet un peu plus réfléchi, un peu plus euh, avancé, sur lequel en fait... Grâce aux échanges qu'on a eus sur plusieurs établissements, dans notre collège, on a décidé de dédier une après-midi aux ateliers. Donc, les élèves sont libérés dans l'établissement à partir de 15 heures. Et en fait, on a la possibilité de proposer des ateliers de 14 h à 18 h Ce qui se passe, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en fait, donc je le disais tout à l'heure, on a des élèves, alors je l'ai pas dit, on a aussi des élèves de Secpa, on a des élèves de tout profil qui viennent. Et la première chose que je trouve assez bluffante, nous avons zéro problème de discipline. Je veux dire, en tant qu'enseignant, des, des, des, notamment en REP, un des points qui, qui, qui est important en salle de classe, c'est la gestion de classe. Et en e-sport, on a zéro problème de discipline. Je veux dire, en aucun moment, on a à punir, lever le ton, voilà. On a des élèves, c'est assez, assez intéressant quand on est observateur, on a des élèves qui sont attentifs, on en parlait tout à l'heure, qui vont écouter une intervention sur les métiers, sur. Et donc en fait, on les a, on les a, j'ai envie de dire, sous la main. Donc c'est un levier pour énormément de choses. Euh... Pour parler des élèves, euh... s'il y a des choses qui, à mon sens, sont importantes à dire, euh... le e-sport me fait penser par moments en conseil de classe, euh... en tout cas quand j'interviens euh... aux interventions qu'ont les profs de PS. Alors je ne sais pas s'il y a des profs de PS dans la salle, mais euh... <rire> les profs de PS, les collègues de PS ont un regard très différent des autres collègues, parce que les élèves en posture de sport ne sont pas du tout dans la même posture que dans mon cours d'SVT, où il y a des moments qui sont assez théoriques, assez Alors, on est pas... Alors, même si on a des moments pratiques, ils adorent utiliser le microscope, euh, on a vraiment un regard différent. Et su... Au niveau du e-sport, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Euh, pour, les... pour les petits exemples, j'ai un élève, en conseil de classe, en troisième, euh, complètement mutique en classe, il vous rend copie blanche. Euh, moi je l'ai, hein, je l'ai en troisième. Il ne parle jamais, il est au fond de la salle, vous avez beau aller vers lui, rien, en e-sport, j'ai une autre personne, donc euh, la, la, les seules fois où je peux discuter avec lui, euh, c'est dans l'atelier e-sport, où là c'est une autre personne, on n'est plus du tout dans le, dans le cadre d'une salle de classe, euh, je pense que tous ces blocages disparaissent et je peux communiquer avec lui. Donc euh, cet exemple-là, pour moi, il est assez frappant parce que du coup, je me dis c'est ce n'est plus du tout un projet pour avoir une carotte. C'est un projet de, de, de, qui peut aussi être utilisé pour de la médiation, pour voir les élèves sous un autre angle, pour discuter avec eux, échanger avec eux. Et euh, en observant nos élèves, on a plein de petits exemples comme ça, hyper intéressants. Euh, notamment une élève de, qui était en quatrième l'an dernier, qui a remporté euh, euh, le, le, le tournoi sur Mario Kart, qui ne jouait pas du tout à ce jeu. C'est une fille qui avait envie de venir au e-sport et qui n'avait aucune confiance en elle. Et euh, alors, on pourrait me dire peut-être que ce n'est pas ça. Mais nous, en tout cas, on l'estime à plusieurs enseignants. Euh, cette élève, elle a énormément changé. Elle a gagné confiance en elle. Euh, déjà, avec ses enseignants, on échange beaucoup plus facilement. Euh, je pense que les encouragements et le fait d'avoir eu une réussite, on sait tous que réussir... C'est vraiment un vecteur de confiance, en tout cas de gain en confiance. Et donc, on a des élèves qui sont vraiment, vraiment différents. Et je voulais insister sur la gestion de classe et les problèmes de discipline. Une bonne partie des élèves qui viennent en atelier, je parle peut-être un peu vite, mais c'est parce que j'ai eu 5 minutes, ça va. Donc, les élèves qui viennent atelier, en atelier, j'en ai la moitié que je n'ai pas en classe. Et j'ai été frappé par le fait que j'ai une autorité sur eux, sans avoir mis en place tous les outils qu'on nous a appris dans notre formation d'enseignant. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des élèves, quand je vais, les, je vais voir un incident dans un couloir, et que je sais qu'ils sont à l'atelier e-sport, on se voit là-bas, si j'interviens, c'est beaucoup plus facile que ce que j'ai pu connaître avec mes élèves quand il fallait euh, hausser le ton, sévir, prendre le carnet, euh, menacer d'une punition. C'est assez, assez bluffant parce que vous intervenez, vous vous adressez à eux, et c'est comme si le e-sport me donnait une légitimité ou je ne sais pas, peut-être que le fait qu'on soit dans un contexte qui ne soit pas scolaire euh, me donne le droit, un peu comme si on entrait dans, dans du, du, de l'affectif, euh, me donne le droit d'exiger d'eux des choses que habituellement, quand je demande à mes élèves, j'ai beaucoup plus de mal à avoir. Et ça, c'est assez intéressant. Euh, et euh, je voulais aussi parler, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, euh, sur les freins. Euh, les freins, à mon sens, euh, ils sont du côté des adultes. Euh, je veux dire par là, chef d'établissement, professeur dont je fais partie, les parents. Quand on parle du e-sport, tout le monde a un peu peur. Jeux vidéo, ça fait peur. On se dit, mais voilà, vous allez donner des consoles, des manettes à, à des élèves, euh, vous allez les rendre addicts, euh, je caricature, mais c'est ce qu'on entend. Quand on a eu les portes ouvertes dans notre établissement, euh, on, a, on a mis en place une salle e-sport. Voilà, on a voulu accueillir les parents, ça ne désemplissait pas. On a eu des parents toute la matinée, on n'a pas pu s'arrêter. Moi, j'avais laissé une stagiaire de SVT dans la salle de SVT, j'ai dû l'abandonner parce qu'on voilà, avait des parents non-stop. Et c'était assez intéressant, les échanges étaient vraiment intéressants. On sentait que les parents étaient plutôt réticents, mais avaient envie d'échanger autour de, de, du jeu vidéo. Alors, quand on discute avec les parents, tout le monde a acheté une console à son enfant. Donc, tout le monde a une console à la maison, mais on sent qu'il voilà, y a un côté. Euh, « Oui, mais voilà, est-ce qu'ils ne vont pas devenir addicts Est-ce qu'ils ne vont pas jouer le soir Est-ce que, est que vous ne renforcez pas ça ?» Et quand on arrive à la fin des échanges et qu'on a rassuré et expliqué qu'en fait, ça allait être un accompagnement, et eh bien en fait, et c'est ce qui s'est passé, passé il y a quelques semaines quand on a rencontré les parents dans, dans notre établissement, mais je crois que ça s'est fait aussi sur les autres établissements, euh, il y avait Armatim, il y avait sainte Numérique, la DAN, enfin, euh, tous les partenaires étaient là, on sentait des parents qui euh, repartaient rassurés. Il y, avait, il y a vraiment un besoin d'explicitation sur comment j'accompagne mon enfant dans l'univers du jeu vidéo. Et je parlais tout à l'heure euh, du corps enseignant et de, de, des chefs d'établissement, je pense qu'il y a aussi besoin qu'on soit plus informé, ou en tout cas mieux formé, parce qu'on se rend compte que, ben en fait, euh, ça se passe bien, c'est intéressant, on connaît nos élèves sous un autre angle, et en fait, c'est un levier à énormément de choses. Et je terminerai avec cet exemple, parce que je le prends à chaque fois, dans ma discipline en SVT, et je l'ai encore utilisé cette semaine, euh, je l'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est, car... enfin, il est, il est, il est clair, il est simple. Quand je sors les microscopes pour la première fois avec mes sixièmes, euh, il y a une appréhension. Donc le microscope, c'est un outil qui fait peur, c'est scientifique, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va voir Le microscope. Et je leur demande toujours, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile Utiliser le microscope ou jouer à la PlayStation C'est majoritairement la, la, la, la, la, la, le microscope qui est plus difficile à la PlayStation, c'est facile. Quand je leur demande combien il y a de boutons sur le microscope qui est devant eux, ils les comptent. Alors, si on compte voilà, les, vis, les boutons, il y en a 4, 5, pas grand-chose. Je leur demande, mais il y en a combien hein, sur une manette de PlayStation Ils ne savent pas. Je leur dis, j'en ai compté 17. Je leur dis, quatre boutons, 17 boutons. En plus, vous le savez, sur la PlayStation, il y a des combinaisons. Le X avec le R2, machin, etc. Voilà. Je commence à connaître un peu les boutons. <rire> euh, et là, ils vous regardent, ben non, ce n'est pas si dur. Je vais avoir le microscope, ben, vous allez voir, ce pas si dur. Et sur cette année, j'ai vraiment le sentiment que mes séances microscopie ont été beaucoup plus simples. Je pense qu'on parlait tout à l'heure d'engagement, de confiance en soi. Euh, on peut réutiliser. Alors, ce n'est pas simple, parce que effectivement, ça va demander beaucoup d'analyse, beaucoup de travail, mais on est dessus en tout cas, on essaye. Mais je pense qu'on a un levier pour énormément de choses à travers les ateliers e-sport, je pourrais vous en parler longtemps, mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions. Il y a énormément de choses, je pense, qui, euh, qui sont encore devant nous. Je pense qu'on peut encore faire évoluer ce projet. Et euh, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'adhère complètement. Je, voilà, je, je pense que, euh, que c'est un excellent projet. Et que euh, à nous de convaincre, en tout cas, mes collègues et, et les parents, et, euh, parce que c'est eux qui en ont besoin, je finis avec ça, je vous embête avec un truc. Je trouvais ça marrant, j'y pensais dans le métro. Euh, l'école, c'est les parents et les élèves qui, euh, qui, euh, qui ont tendance à dire, c'est bien, il faut y aller, etc. Et les élèves sont là, pour oh, l'école, ouais, ça fait un peu peur. Et, on est dans et je trouvais que c'était les miroirs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les élèves, le e-sport, le e les ateliers, ils sont à fond dedans. Et c'est les parents et les profs qu'il faut convaincre en leur disant, non, c'est bien, croyez-y un petit peu. Donc je pense que c'est là qu'il va y avoir un peu de travail. Mais euh, à terme, je pense qu'on aura de belles surprises. Voilà. Quand on a travaillé, on, on, a, on a travaillé avec les enseignants on a essayé de former des référents euh, justement à des temps d'observation pendant ces ateliers puisqu'on on le dit depuis tout à l'heure finalement on passe beaucoup de temps à se décentrer finalement, à rencontrer nos élèves sous un autre angle. Euh, si on veut pouvoir faire en sorte que tout ça, ça nous serve à quelque chose, ça passe automatiquement par euh, quelque chose d'un petit peu plus posé. Donc on a réfléchi l'an dernier lors de la formation avec les, les enseignants référents à tout ce que l'on peut observer pendant une séance de e-sport et de jeux vidéo euh, dans le cadre du club. Et puis bon, on a dégagé un certain nombre d'éléments et de catégories euh, observables. Donc euh, on a eu la chance d'avoir Rémi, Ch... Rémi Chanson, oui, mais on a eu la chance aussi d'avoir euh, Nicolas Besombe, un petit peu expert quand même dans le domaine, qui nous a accompagnés dans cette réflexion. Et on a sorti des fiches d'observation. Une première fiche en haut à droite, fiche d'observation qui nous permet de voir l'évolution des attitudes, comportements, respect des règles, euh, voir si on a une attention plus soutenue d'un élève sur plusieurs séances, voir si on arrive à observer l'installation d'un changement de comportement, euh, le respect de la règle. On a beaucoup de jeunes qui, tout simplement, en classe, euh, respectent pas beaucoup de règles et ont du mal à avoir une attitude, on va dire, posée, telle qu'on pourrait l'attendre ou qu'on l'attend régulièrement. Là, dans le cadre du jeu, finalement, on se rend compte que, euh, finalement, on n'a même pas eu l'occasion de mettre en place une réglementation. La règle, elle s'installe d'elle-même. Au final, les règles, ils les connaissent très bien. Et donc, ça nous permet de se dire, on va peut-être se servir du fait qu'ils connaissent très bien les règles pour pouvoir retravailler. Ça demande de la médiation, évidemment, mais pour pouvoir retravailler certains comportements et certaines attitudes en classe. Euh, donc, on a ce premier document qui nous sert de support et qui permet d'observer euh, les jeunes. On a une autre fiche d'observation, et là je remercie parce qu'en plus elle est présente dans la salle, Emmanuel Vougre, euh, enseignante chercheuse également. Euh, on a travaillé ensemble sur une formation avec des élèves de, de licence. Et donc, on est parti sur, sur cette idée de l'observation, qu'est-ce qu'on peut observer en classe et comment on peut observer. Euh, la proposition d'Emmanuel, c'est d'observer euh, des comportements récurrents pour pouvoir en tirer des conclusions et vraiment s'appuyer sur un vrai changement, et une observation euh, dans la séance. Cet élève, plusieurs fois, a été capable de se tenir... Euh, dans la bonne posture, face à son écran. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'installer parce qu'on l'a repris, on a retravaillé la posture avec lui et au fil du temps, on voit que ça y est, au bout de 5, 6 observations, c'est installé et on n'a plus forcément besoin de revenir dessus. Euh, donc tous ces éléments-là, on a également une grille d'auto-évaluation pour les élèves et puis bah, ça continue d'évoluer parce qu'on bah, qu est encore en réflexion, on n'a pas pu tout tester. Donc, donc ces grilles d'observation sont vraiment intéressantes pour pouvoir extraire des éléments et voir sur le terrain de la médiation comment faire en sorte que ces éléments qu'on a absorbés dans le cadre d'un club soient applicables en classe. Donc quand je dis que ça part d'une médiation, c'est là où il va falloir aller convaincre les collègues, enseignants, professeurs principaux qu'on a besoin d'un temps d'échange avec les élèves, qu'eux aussi puissent s'imprégner de ce, ces retours qu'on va leur faire pour qu'on puisse derrière avoir vraiment un impact en classe. Donc il y a encore des choses à construire évidemment et je pense qu'on est vraiment qu'au tout début de tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc, voilà, donc ça, ça me paraissait important de, de faire un point dessus. Euh, bah, L'autre point, ça a été évoqué, on a eu euh, l'occasion cette année de pouvoir organiser, euh, avec Sénévélie Numérique, Armatim, euh, Gaël ici présente, euh, d'organiser des temps euh, au niveau des parents. Donc une sensibilisation parents. On l'a vu, euh, les parents se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vient faire le jeu vidéo euh, dans un établissement scolaire donc euh, on a eu un petit temps de, de présentation, donc on a fait trois ateliers par an, un atelier par établissement. Le temps de présentation euh, avec Rémi euh, qui a fait un petit temps d'acculturation euh, sur le e-sport, hein, qui a repris justement tous ces éléments de connaissance d'évolution au fil du temps du monde du jeu vidéo, d'évolution aussi des pratiques, euh, donc pour, pour bien faire comprendre justement aux parents qu'on est dans une autre dynamique avec leurs enfants. Euh, ensuite on eut le témoignage de Gayle Houssen qui s'y présente euh, pour en tant que parent présenter justement la façon dont elle allait dû aborder le jeu vidéo et le vivre avec ses enfants. Euh, elle est partie euh, d'un métier qu'elle aimait, aujourd'hui elle est dirigeante d'entreprise puisque ses enfants sont devenus professionnels du jeu vidéo et qu'il a fallu accompagner ce développement. Donc un changement de vie. Hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, un changement de vie euh, euh, au niveau de toute la famille parce que finalement, ça a impacté toute la famille, ce monde du jeu vidéo. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que ça, permet, ça a permis en tout cas d'avoir cet échange et de répondre à des questions en direct avec des parents. Je pense qu'il faut le refaire encore et encore parce qu'il y a beaucoup de questions et que c'est très, très intéressant et très riche. Et voilà, les échanges directs avec les parents, moi j'en garde, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Euh, on a Emmanuel Giraud qui était là aussi. On en garde un, un bon souvenir parce qu'on a eu de vrais échanges, de vrais questionnements, et surtout, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on a vu que les parents étaient rassurés par, par rapport à ce qu'on proposait. On vient offrir un cadre, on vient offrir des conseils euh, aux parents qui sont parfois un petit peu déstabilisés par euh, le jeu vidéo, qui vient perturber les soirées à la maison, qui vient parfois générer des conflits à la maison, et quelque part on vient apporter un cadre pour les jeunes et pour les parents. Donc c'est vrai que là, euh, si on arrive à continuer de construire sur ce plan-là, je pense qu'on a quelque chose de très intéressant à creuser. Euh, ensuite, donc, cette année, on l'a évoqué, l'an dernier, on a eu trois établissements qui ont été dotés en matériel. Cette année, on a eu trois établissements, on est parti sur une autre, un autre schéma, trois établissements qui ont eu droit à une sensibilisation. Euh, donc sensibilisation très intéressante, donc, menée par, euh, par Armé Team avec toute l'équipe de, de Rémy. Euh, pendant une semaine, chaque nouveau établissement a bénéficié d'un espèce de jeu euh, les jeux ont été ceux qui ont été cités, hein, je crois que c'était les mêmes. Il y avait de la VR en plus, hein, de la réalité virtuelle. Euh, je sais pas, normalement, c'est une vidéo, je ne sais pas si euh, tu peux essayer de la lancer, Cyril. Euh... Donc... Ah oui, bah, je vois, j'ai pas... On n'aura pas le son. Bon, vous voyez un petit peu un... ce qui, qui était mis en place. On voit les différents ateliers, je vais me mettre par là-bas. Donc on voit que les jeunes, donc il y avait un espace de jeu, donc il y avait des, des PC, il y avait des Switch, il y avait des PS5, les jeux qu'on a cités tout à l'heure. Vous avez vu au passage un masque de réalité virtuelle, donc une immersion dans un jeu vidéo. Ça aussi, c'est un terrain à creuser où il y a pas mal de choses encore à travailler. Je pense qu'on n'en est qu'au début aussi et sur le plan de l'éducatif, on peut imaginer beaucoup de pistes grâce à cet outil de réalité virtuelle. Donc voilà, donc pendant ces sessions, même schéma finalement que, que sur nos séances qu'on qu a déjà travaillé dans nos, dans nos collèges, un temps de présentation de l'écosystème du, du e-sport, de l'histoire, découverte des métiers et puis bah, quand même quelque chose d'incontournable, un repérage quand même des élèves pour voir si dans ces établissements scolaires, il y avait des jeunes un petit peu prédestinés et qui euh, auraient envie de s'engager un petit peu plus loin dans le monde du jeu vidéo euh, pour faire partie de la team euh, qui viendra rencontrer les autres établissements en fin d'année. On a un double, <rire> ok. Euh... J'attaque, j'ai l'impression qu'il manque une diapositive, mais euh, j'attaque juste l'autre versant, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, on vous parle de compétences, on parle de nos partenaires, on a parlé un petit peu recherche, mais l'axe de la recherche pour nous est incontournable. À un moment donné, toutes ces expérimentations qu'on est en train de, de faire et de mener dans les établissements scolaires euh, ne peut pas se passer d'éléments de recherche, et donc d'éléments concrets et d'indicateurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir ensuite expliquer à nos collègues, aux parents, euh, et à tous ceux qui, qui s'intéressent à, à ces, cette partie-là, euh, d'expliquer justement l'impact du monde du jeu vidéo dans les, auprès des jeunes. Alors on a eu une première phase de recherche l'an dernier avec euh, Margot Decoux qui euh, dont le thème de recherche est annoncé ici, hein, les pratiques d'e-sport dans un contexte scolaire permettent-elles de mettre en évidence des apprentissages situés, et si oui, lesquels je vous ai juste remis quelques mots, parce que je ne peux pas reprendre tout, toute sa thèse qui a été publiée au mois de décembre, mais on aura un lien sur le, le site de, de la DANE. Euh, est ce qu'elle a remarqué au cours de ses observations, bah, ce sont des jeunes qui arrivent dans un établissement scolaire avec un aspect jovial dans les échanges. C'est vrai que les mots de vocabulaire, finalement, quand on est dans les ateliers, ne fusent pas tant que ça. Ils, sont, ils ont une certaine forme de respect entre eux aussi. Euh, on a remarqué, et elle a bien, bien noté dans, dans sa thèse, un, un rapprochement entre adultes et jeunes quand on disait qu'on n'a pas besoin de faire preuve d'autorité euh, pour pouvoir échanger avec les jeunes. Moi j'ai un autre rapport qui s'est installé avec les jeunes. Quand on parle en classe, quelque part, ils savent qu'on a un terrain commun. Ils savent qu'on sait, parce que le monde du jeu vidéo, pour eux, c'est leur monde à eux. Et ils savent que nous, finalement, on sait de quoi on parle aussi et qu'on est prêt à rentrer dans l'échange avec eux. Et c'est impressionnant de voir comment ça libère la parole chez les jeunes lorsqu'on rentre sur, le, sur leur terrain à eux, finalement. Euh, et elle, elle a, bien, elle a bien pu voir ça. On a vu un rapprochement, on prenait l'exemple de Trappe où il y avait une sorte de scission entre les, les, les surveillants, donc les personnels de vie scolaire et les élèves, parce qu'en gros, les surveillants n'étaient là que pour mettre des heures de retenue, que pour punir les élèves, que pour aller les chercher en classe parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et au final, il y a eu un rapprochement, ils ont fini par jouer ensemble, et quand on se retrouve autour du jeu, que ce soit le jeu vidéo ou tout type de jeu finalement, bah il y a un rapprochement qui s'est effectué et du coup les tensions se sont apaisées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui ressort énormément. Et puis voilà, vous retrouvez un hein, entraide, fierté, réussite, rire, c'est quand même quelque chose de très très important. Et puis ce qu'elle qu met en conclusion dans, dans sa thèse, c'est qu'elle a bien noté qu'il y avait un apport de connaissances, de compétences, des changements d'attitude et de pratique au niveau du jeu vidéo. Donc, le, alors, elle n'a pas pu observer sur du très très long terme, elle a fait une observation sur trois mois, mais déjà sur ces trois mois-là, voilà ce qui en ressort. Donc, je trouve que c'est déjà des éléments très très pertinents. Et puis, cette année, on poursuit encore avec la recherche, donc sous la supervision de nouveau de Nicolas Besombe. On a donc Julien Volkov qui intervient déjà, et lui va essayer de, de voir comment euh, cette, ce dispositif impacte le climat scolaire dans les établissements scolaires. Et Florence Tradi qui, qui va commencer lui aussi une évaluation euh, sur l'impact des ateliers à l'aide. Euh, bah, en fait, il va les tester, il va les interviewer toutes les personnes qui. Euh qui gravitent autour de cet espace-là, donc que ce soit les chefs d'établissement, les parents, les élèves, euh, les enseignants. Et euh, lui, il va essayer pour le coup de, de lever un certain nombre d'indicateurs qui nous manquent aujourd'hui justement pour vous apporter des chiffres. Euh, aujourd'hui, on manque de chiffres, on a des pressentiments, on a des ressentis, on observe des choses. Maintenant, on va essayer de, de qualifier tout ça. Et donc euh, là, on espère que voilà, ce travail d'observation va nous apporter les éléments là, qui nous manquent encore un petit peu aujourd'hui. Euh, et puis bah, je vous l'ai dit, donc, non, en fait elle était, elle était là la, la diapositive bah, e-sport compétition. Donc euh, si le euh, 8 juin, je ne me trompe pas Emmanuel, si le 8 juin euh, vous avez envie de venir assister à une rencontre e-sportive entre établissements scolaires, vous êtes les bienvenus euh, parce que c'est une belle journée. C'est une journée d'échange, de partage, euh, d'entraide, même si généralement, donc, euh, on l'a observé l'an dernier, début de la journée. Les élèves se sont tout de suite rapprochés, rencontrés, ils se donnaient des astuces pour mieux jouer à FIFA, mieux jouer sur Mario Kart, tout, tout euh, établissement confondu. Ils se sont vraiment rassemblés. Bon, au fil de la journée, la compétition est dans. Euh, clairement, en fin de journée, <rire> il y avait une scission entre établissements. Et puis, c'est un des points dont on n'a pas parlé, mais euh, là, pour le coup, euh, un vrai sentiment d'appartenance qui a émergé. Et là, c'est l'autre point sur lequel on aimerait travailler le sentiment d'appartenance. Et on sait que euh, s'identifier à un établissement, c'est aussi porteur. On est fier d'être dans cet établissement. On est fier d'évoluer dans cet établissement-là. Donc, c'est un autre bon point, on va dire, qu'on peut accorder à ce type de projet. Maintenant, on va parler du, du projet dans le Val d'Oise, donc un projet euh, un peu similaire à ce qui s'est mené dans, dans, le, dans le 78, un accompagnement un petit peu différent tout de même. Euh, donc, on travaille toujours en partenariat euh, et euh, on a deux collèges qui sont en phase de test. Alors, c'est tout, tout récent, c'est pour ça que je ne vais pas en parler aussi longuement. Ça a débuté en janvier, donc c'est vraiment tout frais. Mais on voit déjà des effets depuis ce début janvier. On est parti sur un équipement un petit peu différent, avec un petit peu de recul, un petit peu de réflexion. En ce moment, ce qu'ils testent, c'est d'avoir du matériel, des PC standards, un petit peu boostés, carte graphique, mémoire, de manière à ce que finalement on se dise, est-ce qu'il y a besoin d'un investissement financier important pour déployer le e sport dans un établissement scolaire c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'avoir un superbe financement de la part du département des Yvelines dans le 78, euh, qui nous permet d'avoir du matériel de gaming. Euh, mais là, là, dans le Val-d'Oise, ils ont choisi notre optique, essayer de tester, voir comment on peut finalement équiper plus largement l'établissement scolaire avec des moyens plus abordables. Et on se rend compte que c'est tout à fait accessible. Donc, euh, il y a des switches, il y a deux switches de mémoire, il y a cinq PC, hein, je ne me trompe pas, euh, des beaux écrans incurvés, on a une belle salle. Euh, voilà, donc il y a eu un, une réflexion sur la façon d'équiper un lieu dédié. Euh, C'est vrai que nous, l'an dernier, euh, ben, si je prends l'exemple de notre collège, on était parti sur un, sur un lieu pas forcément dédié que aux jeux vidéo, mais à, à d'autres pratiques, euh, donc plus, plus transversales. Finalement, on fait un peu machine arrière, on va justement pour renforcer le sentiment d'appartenance, on dédie un espace spécifique euh, que les élèves vont pouvoir s'approprier, et ça nous paraît important aussi. Euh, alors je ne l'ai pas dit, mais dans, dans, dans ces deux collèges, on a quand même des équipes de cinq enseignants très très volontaires, très motivés, très impliqués, qui ont déjà fait beaucoup de choses. Euh, on va sur, sur, certains des, sur un des deux établissements, on va jusqu'à 11 créneaux dédiés, euh, d'autres un petit peu moins, mais ça dépend de la disponibilité des personnes, c'est toujours pareil. Euh, environ 130 élèves qui ont déjà été sensibilisés, une autonomie par contre plus complète, c'est-à-dire que autant dans le 78, la société armatime accompagne, anime les ateliers et nous permet nous aussi de monter en compétences. Dans le 95, on est sur un schéma un petit peu différent, beaucoup d'autonomie de la part des équipes, donc ils mènent les ateliers eux-mêmes. Et la société armatime intervient régulièrement deux ou trois fois dans l'année pour pouvoir accompagner et puis. Bah aider à progresser dans l'animation de ces ateliers, dans, dans l'installation des ateliers. Et nous aussi, au niveau de la DAN, du coup, on accompagne aussi euh, ce développement, évidemment. Euh, des échanges et un accompagnement euh, complet de notre part. Je voulais juste... Euh, on va conclure, hein, je crois qu'on en est là. Hein, C'est ça, 30 secondes, donc je vais conclure là-dessus. <rire> euh, en fait, on l'a déjà dit, tout ça, si vous regardez, c'est les premiers retours d'expérience de, qu'on peut, qu peut, qu peut observer, nous, de notre côté. Donc, on l'a dit, des jeunes qui sont beaucoup plus respectueux, ils sont même reconnaissants de ce qu'on leur propose parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir ce type de matériel à disposition à la maison, d'y avoir accès. C'est un levier influençant les comportements, un meilleur climat scolaire, des jeunes qui dévoilent des compétences avec une influence parfois qui se retranscrit dans l'espace classe, avec un changement complètement de posture d'élève, et qui passe de l'élève complètement isolé au fond de la salle à l'élève leader dans la salle de classe. On a un travail autour de la gestion des émotions, frustration, qui est très intéressant à explorer aussi, puisqu'on va pouvoir sans doute dupliquer des choses et amener un changement d'attitude et de comportement dans la salle de classe également. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais interaction, tous âges et mixité, et socialisation, ça veut dire qu'on a des jeunes de 6e qui jouent à un jeu avec un jeune de 3e, qui parfois sont plus performants que le jeune qui est plus âgé. Il y a des échanges, il y a des rencontres qui se produisent dans ces salles, il y a des jeunes qui ne se seraient jamais parlés, autrement qu'en passant par cet espace-là. C'est-à-dire que dans la cour, ils se croisent, ils ne se parlent pas. Ils viennent dans l'espace de gaming et finalement, c'est là où il y a une rencontre qui s'établit. Et finalement, on voit des échanges et le, des rencontres qui n'auraient jamais eu lieu. Euh, et puis nous, on imagine, on n'en a pas parlé, mais on imagine, on a essayé de solliciter les parents, encore une fois, euh, parce qu'en fait, on aimerait qu'il y ait une équipe de parents qui viennent en compétition le 8 juin. Donc on espère avoir une équipe de parents, il y en a qui sont très très motivés. Et qui sont venus s'entraîner. Alors nous, dans notre collège, ils ont déjà réservé les créneaux pour venir s'entraîner le jeudi après-midi. Euh, donc voilà, donc on se dit qu'on va pouvoir aussi faire une rencontre intergénérationnelle. Alors pourquoi pas aller jusqu'aux grands-parents, euh, puisqu'on voit qu'il y a des, des personnes âgées qui jouent sérieusement aux jeux vidéo. Euh, après voilà, les pistes d'usage en classe. Alors évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive parce que le, le champ d'investigation est tellement long et là on est resté centré sur le e-sport. Mais si on imagine l'usage du jeu vidéo en classe comme point d'appui dans certaines pratiques, ça se passe, on a beaucoup de, de, de, de retours d'expérience et d'usage, en particulier en histoire, mais on peut en avoir en SVT avec certains types de jeux qui sont utilisés comme outils, supports pédagogiques. Et on a beaucoup d'enseignants, plus que ce qu'on croit qui utilisent finalement le jeu vidéo comme support sur des instants clés. Euh, je sais que j'en ai dans la salle. <rire> sur des instants clés, pas forcément, ils vont pas jouer pendant une heure les élèves, mais ça va être un outil d'accroche, de lancement sur une thématique, sur un projet. Et là, on a quelque chose que l'on peut investir avec des références, si on parle de l'histoire, c'est parce qu'on a vraiment des références historiques dans certains types de jeux, comme Assassin's Creed, avec une immersion totale à une époque, dans une époque, et des choses qui sont vérifiées historiquement, sur lesquelles on pourrait débattre, mais on a des jeux qui peuvent servir de support pédagogique. À ce jour, on en est l'académie à 70 enseignants formés ou en cours de formation sur l'année scolaire actuelle. Il y a trois leviers, il y a trois millions d'être formés euh, sur l'Académie. Il y a la formation des réformes numériques. L'ensemble des réformes numériques peuvent s'inscrire à la formation sur trois heures pour avoir une commande. On commence à avoir une connaissance du monde de l'eSport pour l'entraînement et des jeux vidéo. Le plan d'accompagnement du projet dans les Céline, c'est 18 heures de formation pour les enseignants. Et dans le d'Oise, on a une expérimentation et on a eu six heures de formation. L'idée, ça va être vraiment... de. de d'essayer et de déployer ces formations sur l'échelle de l'académie parce qu'en fait c'est un sujet qui intéresse vraiment des enseignants d'après les retours que nous avons sur le tôt.